Comme vous le voyez on est face à la divinité dans la divinité dans la divinité dans qui est l'air l'air qui passe partout c'est une divinité qu'on adore chez nous pour ne pas dire c'est pas cette divinité a beaucoup beaucoup beaucoup de pouvoir. Il est l'air, car partout dans ce monde, l'air, l'oxygène est partout et c'est lui. Donc n'importe qui qui a des problèmes de santé, de maladie, des problèmes d'amour avec son conjoint dans le couple, des problèmes de procès. Cette divinité assure tout ça. Partout dans le monde, actuellement on est au Bénin, partout où tu es, et tu as besoin de cette divinité, d'un travail que Chou qui doit te faire, tu as juste à contacter le Grand Bête Aouli depuis le Bénin, sur son numéro, le plus de 109, 60, 39, 43, 42. Actuellement, on est ici à Sakete, forêt sacrée de Sakete. Cette divinité que vous voyez date de plus de 60 ans, au temps de nos eu. De Et il a su la protection de, de la famille en vie depuis tout, tout ce temps jusqu'à maintenant tant que n'importe qui qui a eu des problèmes de santé, des problèmes d'amour de, dans le couple, faire revenir son es, accroître l'amour dans le couple, des problèmes de justice, peut toutefois contacter le Grand Maître.